Bonjour, c'est Olivier, bienvenue pour un tout nouveau Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Derek John, Nichoir pour oiseaux, abeilles et bestioles, édition de Saxe. Alors en fait, ce livre vous explique la confection de, de nichoirs aussi bien pour les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, comme les, les abeilles, on en parle beaucoup en ce moment, et aussi pour les, les moineaux qu qui disparaissent sur Paris, ça peut éventuellement aider les gens à en mettre sur leur balcon ou autre. Euh, il vous explique surtout les diamètres à utiliser par rapport aux oiseaux, les, les endroits où il faut les situer, et ne jamais oublier que les oiseaux, c'est comme nous, ils veulent un endroit où ils peuvent respirer. Alors je, vous, je vous montre ce nichoir que j'ai confectionné, vous voyez qu'à l'intérieur, alors je sais plus de côté, voilà, on peut l'ouvrir pour éventuellement nettoyer. Et en dessous, là je ne l'ai pas mis, mais on peut mettre un piton pour mettre les, les sacs avec les nourritures pour les oiseaux. Il est très important aussi qu'à l'intérieur des nichoirs, par exemple, le, le matériel soit brut et pas lisse, parce que les oisillons, sinon, ils ne savent pas sortir, et puis voilà, ça pose des problèmes. Alors dans ce livre, vous allez tout avoir les explications. Alors je vous présente vite fait. Vous avez sur la page 37 les diamètres à utiliser par rapport aux oiseaux que vous avez chez vous, dans vos régions, ou éventuellement celles que vous souhaitez attirer. Alors Ce que j'ai découvert euh, avant que je lise ce livre, c'est par exemple pour les rouges-gorges, les nichoirs doivent avoir une grande ouverture. Il n'y a pas que le, les rouges-gorges, vous découvrirez ça en lisant, en lisant le livre. Euh, je ne comprenais pas pourquoi, mais alors que j'en ai plein dans mon jardin, les rouges-gorges n'allaient pas dans, mon, dans mes nichoirs. Et maintenant je le sais. Vous avez par exemple ce genre de nichoirs qui peuvent utiliser pour les moineaux, euh, parce qu'ils aiment bien euh, être à plusieurs euh, dans un endroit spécifique. Vous avez surtout le nichoir pour les chauves-souris, qui sont euh, malgré tout nos amis. Hein, ça élimine pas mal de, de nuisibles dans les jardins hein, ou même dans les villes hein, d'ailleurs. Vous avez les nichoirs pour les insectes. Et vous avez tout simplement.. Ce genre d'abri plutôt que la nichoire qui attire par exemple les, les abeilles et aussi les coccinelles. Alors, tous ces animaux qui sont dans ce livre, c'est tous nos amis des jardins. Alors, pour ceux qui ont des fleurs ou des potagers, ils connaissent l'importance des abeilles par exemple pour avoir des légumes, des fruits, etc. Alors, ce livre vous explique. La conception, hein, vous l'adaptez par rapport aux outils et le bois que vous trouvez. Euh, juste un petit conseil, utilisez le moins possible les bois euh, qui ont été traités avec des produits chimiques. Alors, je vous invite à lire ce livre. Hein. C'est le moment de pouvoir en faire, que ça soit installé pour le printemps. Et vous verrez euh, les mésanges, les rouges-gorges et autres euh, venir euh, au bout d'un certain temps, parce qu'il ne faut pas arriver, il n'y a pas au bout de 15 jours, euh, pour pouvoir euh, coloniser vos jardins. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture et surtout une bonne euh, confection de tous ces nichoirs qui vous rendront bien service et surtout pour les oiseaux. A la prochaine, au revoir.